Samedi, 19h30. Un certain regard. Une délectable tension, aggravée de bizarreries diverses, traverse l'ensemble des films. Il est préférable de ne pas y résister et de jeter aux orties vos capacités réflexives habituelles. En cas de malaise passager, ne réclamez aucune aide aux pompiers de service. Il est d'un autre monde et à horreur qu'on le dérange.